Je pense que le travail de, de kiné, il est très important dans la vie quotidienne des patients qu'on peut, qu peut avoir. Euh, grâce aux stages que j'ai pu faire en France auparavant, je me suis rendu compte que l'inclusion des personnes était, était la clé d'un travail, travail comme celui-ci. Euh, grâce aux différents stages que j'ai pu faire avec la licence que j'ai fait avant de venir ici, j'ai pu également développer les capacités adéquates pour pouvoir apprendre à, gestion, à gérer un groupe de personnes dont les capacités sont, peuvent être diminuées. Et donc du coup, euh, à travers euh, donc, du coup, le diplôme que je suis en train de réaliser ici à, à l'école, c'est vrai que je voudrais apporter un petit peu plus ce côté médical et ce côté euh, que ce... enfin le côté social, je j'ai pu l'apprendre en France, et là du coup, le côté médical, vraiment l'apprendre ici, et après, au fil du temps, unir un peu ces deux aspects qui pour moi sont clés, euh, donc le, le médical et le social. Euh, moi, j'ai un peu un, un rêve, on va dire. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants qui, ont, qui, ont, qui sont autistes, et donc du coup, j'aimerais bien au... Au long terme, pourquoi pas monter une clinique euh, orientée dans la pédiatrie avec euh, du coup euh, une espèce d'école un petit peu pour les enfants euh, qui, ont, qui sont autistes. Et donc en fait, vraiment développer quelque chose d'une école inclusive, euh, des soins de kiné kin les soins kinésithérapeutiques qui peuvent nécessiter et également le suivi psychologique qui, qui, dont ils ont besoin en fait au quotidien, un petit peu une structure comme, euh, comme une grande école où du coup, il y aurait une inclusion importante euh, de ce type d'enfants, ce serait un petit peu mon rêve.